Aprilia a réorganisé sa RS-125 avant mi-2022 avec un certain nombre d'améliorations sur sa plateforme éprouvée de 8e litre avec un nouveau design, une nouvelle usine plus puissante et une électronique mise à jour. Tout cela fait suite à un quart de siècle de succès en course pour apporter une véritable expérience de vélo de course à tous ces pecs naissants. Choisissez entre le modèle de base RS-125 et sa variante GP Replica qui apporte encore plus de délices de pistes de course à la table. Conçu pour la piste et la rue, le nouveau RS-125 porte des marqueurs génétiques clairs de ses grands frères, les RS-660 et RS-V4 également nouveaux pour 2022, en particulier à l'avant pour la pénétration à faible traînée et une véritable ambiance de course. Il offre. Piqué vers le bas et, que vers le haut, il ressemble à un sprinter accroupi au bloc ou à un prédateur prêt à bondir. Les larges panneaux de capot s'étendent pour déplacer encore plus de poids visuel vers l'avant afin de renforcer ce look tout en avant. Un trio de phares à LED encastrés roule au bout du nez avec des clignotants Likm montés côte à côte. Même si les clignotants sont montés assez haut sur le carénage avant, ils sont certainement susceptibles d'être essuyés dans une chute ou une glissade, ce qui n'est pas idéal pour un vélo qui est le plus susceptible d'être conduit par des cyclistes inexpérimentés. L'écran à bulles confère encore plus de fonctionnalités de vélo grand garçon au mélange entre les grandes entretoises de rétroviseurs qui, je pense, sont facilement retirées et leurs trous bouchés avant les jours de piste, même si l'usine ne le dit pas explicitement. Idem avec le garde-boue et support de plaque à l'arrière. Derrière la bulle se trouve un tout nouvel écran d'instrument numérique qui est rétro-éclairé dans un choix entre une lueur blanche et un bleu clair pour vous permettre de vous adapter aux conditions de lumière ambiante et à vos préférences personnelles. Le guidon à clipser porte directement sur les tubes de fourche supérieure juste en dessous du triple collier supérieur pour encourager et permettre une posture de conduite agressive avec des repose pieds reculés pour définir le triangle du cycliste. Les barres sont plus hautes de 18 mm qu'auparavant pour augmenter le confort. En prime, puisque vos mains sont si proches de l'axe de direction, vous pouvez compter sur des commentaires honnêtes et des entrées précises pour vos manigances à genoux. Le réservoir de carburant de 3,8 gallons contribue à une grande bosse dans la ligne de vol devant une rigole profonde qui tire le pilote vers le bas dans la machine, plutôt que de vous laisser en quelque sorte perché au sommet pour un niveau d'intégration homme-machine difficile à améliorer, conformément à sa conception à double usage. Un repose-pied à peine présent et des repose-pieds rabattables sont livrés en stock pour accueillir votre passager très courageux si vous aimez partager le plaisir avec un ami. Le RS-125 est pré-câblé pour la mise en réseau Bluetooth avec votre smartphone si vous optez pour le pack d'infodivertissement en option ainsi qu'un chargeur USB en option dans le compartiment sous le siège qui a été agrandi pour cette année avec de la place pour une tablette de 8 pouces. Le châssis RS-125 jouit d'un certain niveau de reconnaissance en tant que seul véhicule de fabrication italienne dans ce support de déplacement a arborer un cadre en aluminium avec des éléments en aluminium moulés sous pression et des nervures de renfort croisées pour atteindre sa rigidité structurelle finale. Un bras oscillant asymétrique complète la structure debout avec des pneus plus gros pour cette année pour des zones de contact plus importantes dans un 100 sur 80 devant un 130 sur 70 sur des jantes de 17 pouces aux deux extrémités. Une nouvelle fourche inversée de 41 mm prend en charge l'avant sur 4,3 pouces de débattement en face d'un mono -amortisseur à l'arrière qui augmente le débattement jusqu'à 4,7 pouces pour tomber dans la plage habituelle d'un vélo de rue de course. Ici, la variante GP s'écarte de l'équipement du modèle de base avec un ensemble de tiges de 40 mm usd à l'avant mais la course de suspension reste la même. Aprilia a de nouveau puisé dans ses machines de plus grande cylindres et pour les encres de la RS-125 CC. Les conduites de frein métalliques fournissent une pression non diminuée aux étriers radio qui mordent un disque de 300 mm à l'avant suivi d'un disque de 218 mm avec un ancrage à 4 pistons et un étrier à peau unique à l'avant et à l'arrière respectivement. La protection ABS Bosch 9.1 M et les deux séries, mais uniquement sur la roue avant, de sorte que l'arrière repose uniquement sur les compétences du pilote. Spécifications et dimensions clés de Aprilia RS 125 CC 2022 Modèle aprilia rs l'IARS 125. Prix 55 000 dirhams marocains. Moteur 124,2 CC, 4 temps, refroidi par liquide, injection de carburant, 4 soupapes. BHP 15 chevaux à 10 750 tours par minute. Couple. 12 niotomètres à 8000 tours par minute. Vitesse de pointe. 120 km par heure. Poids 144 kg. Hauteur d'assise 820 mm suspension fourche inversée de 41 mm, monoam.